Donc, je vous, dis, je vous dis, je redis encore, toutes les gens qui ont des problèmes, que ce soit un problème de l'argent, à la police, ta banque, partout, soit un problème de l'argent, ou bien tu n'arrives pas à avoir un enfant, tu t'inquiètes trop parce que tu as trop de problèmes, tu sais plus quoi faire. Il y a une solution. Oui, et oui, il y a toujours des solutions. Et eux, ils sont toujours là, ils ont des solutions. Papa, fille. papa, d'affil fonci, et a vraiment, je ne sais même pas quoi aller, comment faire pour les remercier. Ils ont fait de moi aujourd'hui une personne merveille, une personne aimable, une personne respectueuse. Parce qu'il y a plein de gens qui me respectaient pas, mais maintenant, ils me respectent à cause de ça. Donc, je vous dis, c'est un grand marabout. Il est connu. Il habite au Benin. Je vous donne son numéro et vous l'appelez c'est 00.